Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière Puisque nous sommes le mercredi 18 avril Et que là nous partons au salon tatouage <rire> peur. Alors je sais qu'on va me faire des réflexions par rapport à ça C'est une griffure Donc puisqu'on va me le demander je me fais tatouer chez Spirit Tattoo Qui est un salon de tatouage près de République Pour les Rennais qui connaissent Là je me fais tatouer par Tiwan Donc tous mes tatouages je les ai fait là-bas Les trois je les ai fait là-bas Le premier c'était par Did Le deuxième par Chris Et là c'est Tiwan Sachant que Chris ne fait plus partie de ce salon, qu'il a ouvert son propre salon. Tu sais que c'est un feu vert, t'es pas obligé de traîner Bah au cas où s'il passe je ne sait jamais. Euh... Tu qu'avant il y a le orange. jamais. Oui, passe ton code avec Marine et Margot. <rire> Actuellement je me fais caca dessus pour ceux qui se demandent. Il y aura de temps en temps des petits plans face caméra parce que j'ai perdu des fichiers et que des fois j'explique juste mal les choses. Je suis un caca Alors avant tout ça je voulais juste vous dire que chez Spirit Tattoo alors ça se fait pas chez tous les tatoueurs mais chez Spirit Tattoo dans leur salon, euh, j'avais eu un rendez-vous pour faire le dessin avec le tatoueur donc en gros je suis restée une heure avec Tiwan et euh, j'ai fait le dessin avec lui donc euh, voilà, il dessinait et puis je lui disais ce que je voulais, des fois il me donnait des conseils, il me donnait ses idées et puis bah soit j'aimais et je gardais, soit j'aimais pas et je lui disais bah non, efface <rire> parce que je suis une tueuse bonjour et du coup, j'ai vraiment fait le dessin de A à Z avec lui. Donc, la première étape, ça a été de poser le stencil. J'ai pas filmé le plan, mais euh, le petit dessin que vous voyez fait sur mon bras, c'est le stencil qui a été posé. Donc, c'est un genre de calque euh, qui va venir poser sur le bras pour positionner le dessin. Donc, on a mis, je sais pas, un quart d'heure à décider de l'emplacement euh, parfait, enfin, l'emplacement que je voulais. Bon, petit rappel du coup quand même avant de commencer Ça fait mal Ça fait mal Par contre, si ça fait vraiment mal, surtout ne te crispez pas Respire On toi sur une respiration régulière, calme et lente D'accord C'est marrant, fait bruit un petit peu Oh oui, le plan magnifique! On adore! On se grince, moi! Ouais, ces sièges ils sont affreux! Oh. Prends ma gaffe, magnifique! <rire> One eternity later. mais Voilà, il y en a plein de forces. Donc là, dès que tu rentres à la maison. Tu enlèves le cellophane et tu laves ton tatou à l'eau la plus chaude que je puisse supporter dessus. Hop. Si jamais t'as des questions ou quoi que ce soit, t'envoies un petit message ou t'appelles le magasin. Ouais. Bon alors nous voilà rentrés du tatouage. Je suis tel un saucisson, en saucissonné, <rire> en saucissonné. Oh c'est dur à dire ça, dites donc <rire> Du coup, je vais aller faire mes premiers soins puisqu'on on vient d'arriver. Alors euh, vous ne connaissez pas cet environnement, c'est parce qu'en ce moment je squatte chez Marine. C'est qui marine C'est qui marine, c'est ma copine. <rire> du coup, le premier soin, il faut que je retire le cellophane et il faut que je lave mon tatouage avec l'eau la plus chaude possible. Bon, pas brûlante non plus, mais... Et après, je dois mettre de la bépantène en couche fine. faut pas non plus imbiber le tatouage. je vais aller faire ça. Et en gros, pour vous dire la douleur, parce que je sais quoi va me demander, euh, j'ai l'impression d'avoir un énorme coup de soleil. Et il y a du sang. Puis, bien laver les mains. Avant de faire tout ça. Euh, le sang, dégueulasse. Mm. Ah oh, je suis toute gonflée, je sens chaque trait sous la main. Bon ouais, alors pour sécher on prend bien. Moi j'ai pris un gant là mais une serviette propre parce que nous on est des. On des galériennes. Voilà, vous pas de serviette propre. Mais on a un gant propre qui est aussi doux qu'une serviette, donc ça va, il est pas vache. Il faut tamponner. mais même genre quand vous avez des croûtes et tout, enfin. Tamponnez bien, frottez surtout pas, sinon vous allez arracher les croûtes. Et une croûte arrachée, c'est un bout de tatouage en main. Et les retouches après là, là, de 1 t'as mal et des fois t'as les tatuages il faut repayer si t'as vraiment arraché là. parce que t'as pas fait gaffe quoi bon et après du coup je vais laisser sécher 5-10 minutes à l'air libre et je vais mettre la crème à taille bon alors une fine couche essayer de doser parce que moi je suis le genre de film, tu sais quand tu mets de la crème hydratante ben, moi j'en tartine 3000 tonnes ça m'a gueule donc là vous ne pas déconner par contre ah <rire> là je suis pas bien <rire> bon bah voilà vous pardonnerez cette tête donc nous sommes jeudi donc euh, à peu près 24 heures après Enfin ouais un peu plus vu qu'il est quand même 21h Et donc je sors de la douche et j'ai officiellement ma première croûte Voilà Donc vous voyez la petite peau là Je pense que vous la voyez bien Donc les croûtes comme ça, faut surtout pas les arracher Il va y en avoir plein hein, Et faut vraiment faire très attention en mettant les vêtements, en séchant le tatouage après le lavage A la base le tatouage devait durer 3 heures, mais ça a finalement duré 4 heures donc normalement j'aurais dû payer 300 euros mais euh, ça a duré 4 heures mais il m'avait dit bah c'est moi qui me suis trompé dans l'estimation j'ai mis plus de temps que prévu donc bah tu voilà j'ai payé 300 euros on va dire au lieu de 400 mais bon c'est le prix qu'il m'avait donné à la base donc il allait pas m'augmenter sachez qu'il y a des tatoueurs ils sont dans l'abus avec ça euh, renseignez-vous bien avant il y a des tatoueurs même s'ils te disent un temps donné et donc un prix si ça dure plus longtemps, que ce soit ta faute ou la sienne. Il y en a, ils vont te faire payer le surplus. Chez Spirit Tattoo, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Au niveau de la cicatrisation, moi, il m'avait dit euh, deux semaines minimum. Et effectivement, il a fallu deux semaines minimum. Pendant deux semaines, j'ai pas arrêté de croûter, de perdre des croûtes, des peaux, d'avoir le tatouage super sec. Euh, qui me faisait pas spécialement mal, mais vraiment super super sec. Et qui me grattait énormément. Donc ça, ça a duré minimum deux semaines. Je dirais que même la cicatrisation, il m'a fallu presque trois semaines. Enfin, En fait, j'ai lavé mon tatouage deux fois par jour, donc matin et soir. Pendant ces deux semaines, j'ai vu que je voulais pas montrer dans le blog. <rire> Super. Mais en gros, j'ai pris euh, en pharmacie un gel sur gras, pH neutre, sans savon, sans parabène, sans rien dedans, un truc vraiment neutre, et donc de la panthène. en pommade, pas en crème, en pommade. Donc c'est plus épais que la crème. Mais du coup, il faut bien la faire chauffer avant de la mettre parce que c'est vraiment super épais. Pour pas qu'il y ait une couche trop épaisse sur votre tatouage. J'ai pas de trou dans mon tatouage, ça c'est ouf. Le seul, en fait, je suis retournée voir Tiwan. Donc j'ai rendez-vous fin juillet pour des retouches donc qui vont durer genre un quart d'heure, 20 minutes. Et en fait, le seul truc, et je m'en doutais, je l'ai dit dès que je suis rentrée avec Marine du salon. J'ai fait, je suis sûre que je vais avoir des retouches juste pour la bande noire. Et c'est exactement ça en fait, mais ça c'est parce qu'en fait il l'a fait à la toute fin, donc au bout de 4 heures, donc il y avait le sang, il y avait le surplus d'encre et il y avait le fait que j'avais mal. Et j'ai bien vu à la fin il avait pitié de moi parce que euh, j'en pouvais plus, j'avais trop mal, Je, vraiment j'étais pas bien. Autre conseil qu'il m'a donné, euh, vos tatouages. Dans tous les cas, les tatouages, il faut faire super gaffe avec le soleil. Mettez de l'écran total, donc euh, et crème solaire indice 50 sur vos tatouages parce que le soleil ça nique tout. Euh, ça peut faire épaissir vos traits, vos tatouages vont vieillir beaucoup plus vite, ils vont devenir ternes. Donc là pendant la première année, il faut vraiment éviter le soleil un maximum et imbiber le, crème, euh, le tatouage pardon, de crème solaire indice 50, donc d'écran total. Il faut absolument pas de coup de soleil sur le tatouage et j'ai même envie de dire, ça c'est pour toute la vie en fait, c'est pas que pour la première année. Et sinon la douleur, parce que j'en ai pas parlé dans le blog, je parlais même plus en fait pendant la séance tatouage, les tracés, donc juste les contours, ça a duré genre deux heures. Donc c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était à la bourre parce qu'il pouvait pas faire le reste en une heure. Et euh, donc on a fait une pause à ce moment là, on a fait qu'une seule pause, donc après les tracés, et c'est lui qui a demandé la pause. Moi j'étais chaud pour continuer sans faire de pause mais il m'a dit non non j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me reposer et même moi ça m'a fait du bien mais au final euh, quand il a recommencé après on a fait une pause de quoi 10 minutes je, ça m'a douillé encore plus. Mais bon dans tous les cas un tatouage ça fait mal, hein, ça fait pas du bien en tout cas. C'est sûr si vous avez un tatouage de 10 minutes et un tatouage bah, de quelques heures, ça sera pas la même douleur mais ça fait bon, et selon les endroits aussi, mais aussi et surtout selon les personnes, donc moi je vous donne mon ressenti, voilà celui-là j'avais quasiment rien senti, ma plume qui avait duré une heure et demie euh, je m'étais endormie sur la table, mais euh, celui-là qui a duré 4 heures, j'ai douillé pendant 4 heures, voilà. Et euh, petit disclaimer, je le mets à la fin, mais bon, je sais qu'on va me le dire. Je ne fais pas cette vidéo pour inciter les gens à faire des tatouages, pas du tout. Les tatouages, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Si vous détestez ça, tant mieux pour vous, je... enfin voilà, je m'en fiche. Moi j'adore ça, si je vais écouter, j'en aurai partout, mais bon, je, vais... je ne vais pas trop m'écouter, parce que bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes, de très gros bisous, ciao